Salut les canards, c'est le 1er avril qu'a lieu la soirée nanar C'est la troisième spéciale requin à la bibliothèque Louise Michel. Alors avec Choui, on s'est habillé en conséquence. Regarde-moi ça. Ouais, on a trop la classe. Eh mmh. hey les copains! Eh! Hey, hey, eh! Hey, regardez, regardez, j'ai trouvé mon costume! Ah, il est trop beau! Regardez, regardez, regardez, regardez! Euh. Je sais pas là. Mmh. Mmh. Mmh.